pour garder le moral malgré euh, le mois de janvier qui commence de façon extrêmement désagréable avec les bons vœux de notre cher Caligula, n'est-ce pas? Bon, ben justement, on va se centrer un peu sur lui, savoir un petit peu ce qu'il va mettre en place. Bon, j'avais déjà fait une vidéo sur l'avenir des non-vax. Hein. Alors, je ne regarde pas mes anciennes vidéos, ça... j'ai pas le temps. Mais bon, il me semble de souvenir quand même qu'il y avait des trucs pas sympas que j'avais vus. Et puis, de toute façon, en astrologie, c'est sûr qu'on va être poignardé dans le dos. Bon, ça, c'était vrai. Bon, maintenant, on va essayer de voir un peu le détail. Et puis, surtout, surtout, surtout, savoir s'il si va nous mettre en place une fameuse loi martiale. Alors, je sais qu'il y a d'autres personnes qui ont déjà fait des tirages sur la question, notamment Isabelle de Guidance de Nuit, que je salue très amicalement ici. Donc, voilà, j'avais envie de regarder un peu ce qui sortait de mon côté. Bon, OK, donc, on y va. Alors, dans la tête de Caligula... Quelle est la prochaine étape Bon, alors lui, il est fou, hein Je sais pas si vous voyez bien sur la carte, là, euh, il est fou. Bon, c'est pas une surprise, mais enfin, cette carte-là, généralement, souvent, je l'analyse entre un changement de conscience, mais là, euh, avec cette carte-là, ou euh, avec les requins, enfin bref, l'hameçon, là, c'est sûr qu'il est obsédé par la vie de pêcher tout le monde, quoi. Mais dans le mauvais sens du terme, hein, c'est-à-dire pêcher pour manger, quoi. Bon, enfin bref. Vous avez compris. Alors, donc, il veut tous aller nous hameçonner, euh, nous comme je dis. Il veut tous aller chercher les, les rebelles que nous sommes. Voilà. Eh ben, on va regarder. Alors, il ah, y en a deux qui voulaient sortir en même temps. Bon. Donc, qu'est-ce qu'il va nous mettre en place Ok, alors j'essaie de penser à lui, même si c'est pas très amusant. Ouais, on va faire, euh, on va faire deux lignes. Alors, qu'est-ce qu'il va mettre en place par la suite Voilà. Alors, ça pour moi, c'est souvent. Hum, en fait, il y a plusieurs interprétations possibles. Mais là, c'est quand même quelque chose qui se resserre. On resserre un nœud. Bah ben bon, donc c'est les contraintes qui vont s'accentuer. Bon, ça, on savait. Ici, à l'étranger ou la liberté, il y a ici, il y a l'enfermement. Ah, il y a ici la mise au repos ou l'arrêt, la, la mort. Ah, tiens, la tristesse, la solitude. Ah ben décidément, je sors des cartes vraiment sympas. La fin, Death Hand, c'est la mort ou c'est l'impasse, enfin c'est la, la fin quoi. Là c'est plutôt quelque chose de positif. Le tourbillon et alors le père et l'enfant. Bon, on a quand même des cartes assez, euh, assez puissantes. Alors, celles du milieu tout de suite me font parler d'enfermement de, par rapport euh, au lieu public par exemple. Hein, parce que ça, c'est un lieu qui est ouvert. Bon, donc, on peut, tout le monde peut y aller. Mais là, avec le cube, ben, hein, je, je pense que là, je, encore une fois, je rappelle, je suis sur ce qu'il a en tête. Hein. Donc là, ce serait l'exclusion par rapport au lieu public. Bon, vous allez me dire, ben oui, c'est déjà fait. Ben oui, mais bon, ça peut être encore plus... Ça peut être encore plus fait. Ou davantage. Bon. Donc ça, c'est peut-être déjà au cœur de son projet. Alors ensuite, la fin des libertés. Bon, bah ben ça, c'est facile à comprendre. Hein. Donc, fin des libertés, fin des voyages, aller au loin. Donc, euh, c'est déjà là, mais encore une fois, ça peut encore davantage s'accentuer. Ici, c'est quand on ne peut plus travailler, avec un tourbillon. Donc, ça, c'est aussi en projet. Alors là, encore une fois, c'est les contraintes qui s'accentuent, mais c'est aussi dans le but de déprimer davantage les personnes. Bon. Et alors, la fin... Alors ça c'est plus, encore plus embêtant que tout ce que je vous ai dit ici, c'est les enfants. Là c'est. Euh, il veut que les enfants, euh, que les parents, pardon, amènent les petits ici. Bon, ça se passe de commentaires. Hein. Donc finalement, ce qu'il a en tête, euh, eh ben, euh, bon. Je ne sais pas si je vais recouvrir quand même. Allez, je vais peut-être recouvrir. Ce qu'il a en tête, c'est assez parlant et c'est assez. Euh, comment dirais-je? Je ne <rire> sais pas, j'ai pas de mots c'est. Euh, bon. C'est mortifère, comme dirait, euh, comme dirait euh, Olivier Victor, que je suis aussi sur Info Libre. Enfin bref, c'est ça, quoi. La totale, quoi, un petit peu. Hein. C'est la totale. Bon, on va je vais pousser un peu mes cartes. Voilà. Alors, je m'excuse parce que pour l'instant, j'ai les grandes cartes qui recouvrent les petites cartes. Donc, c'est un peu le bazar. Mais on va mettre ça en ordre. Alors, ressentiment. Bon, d'accord. Alors, je me dépêche. Hein, J'accélérerai peut-être la vidéo. De vous évitez ce passage là qui est un peu euh, contraignant quand on retourne les cartes ok voilà donc je dis rien exprès hein. bien bien alors qu'est ce que ça m'inspire tout ça comme ça vous pourrez regarder aussi en même temps à réfléchir un peu alors bon si on commence par le début Bon, les contraintes qui vont impliquer le ressentiment, ça, euh, bon, ça se passe de commentaires. avec la notion d'éliminer, l'éliminer les recalcitrants ici, en les désespérant. Hein, C'est-à-dire, en fait, euh, on va dire, je vais me mettre dedans, hein, parce que j'en fais partie, donc on va dire en nous enlevant toute tentative de résistance, et surtout, surtout, en, en, nous, en influant sur notre morale. Là, il veut carrément euh, nous faire... Euh, Comment dire Nous faire nous désespérer. Enfin, nous dire, oh là là, on est coincé. On n'a plus aucun recours. On est foutu. Bon. Pour moi, il y a aussi beaucoup, beaucoup de pression psychologique. C'est si pour ça que je fais euh, des vidéos euh, bah, un petit peu plus régulièrement. Parce que je sais bien que ça vous fait du bien. Donc ça, je, je suis ravie. Enfin hein. euh, bon, je ne suis pas la seule. Hein, mais je sais que ça vous fait du bien. Et donc, euh, moi, mon but, c'est aussi que vous ne craquiez pas. Voilà. Voilà. Donc, on est tous dans le même bateau. Pensez à la résistance, pensez à la seconde guerre. Il euh, y avait aussi beaucoup de peur, beaucoup d'angoisse. L'ennemi était partout et pourtant, il y a des gens qui se sont battus. quoi. Donc, on est courageux. Hein Nous, les moutons noirs, les, les guerriers de lumière ou les artisans de lumière, on est courageux. Donc, on ne veut pas euh, se laisser euh, influencer et surtout, on veut garder notre morale et notre belle énergie. Donc, bon, ça, c'est... Euh, voilà, on est là. Alors, seul les, bon, alors seul les, ok, donc seul, ben de toute façon, euh, on peut plus, euh, on peut plus euh, voyager, voilà. Donc il peut aussi nous isoler, hein. Il y a la notion d'isola, d'isolation ici, puisque de toute façon, on pourra plus euh, bouger. Bon, alors l'aideur donc ça c'est la fin, c'est l'impasse. Hein. Bon, ça c'est vraiment ce qu'il a en tête. Donc de toute façon, c'est les. Bon, ça aussi, ça se passe de commentaires. Alors, donner, bon bah oui, donner la liberté ou donner l'accès au, au lieu public, à condition que vous ayez le pass. Ça aussi, on est d'accord, ça se passe de commentaires. Donc, dépendre du pass, si vous voulez. Hein. Euh, donc, ceux qui euh, qui l'auront, bah, on leur donnera encore une fois l'accès au lieu public. Et les autres, ma foi, se seront, seront enfermés. Alors, j'ai marqué propagande, ici, se vanter. Bon, bah ça, ça va arriver encore. C'est-à-dire que là, il va y avoir, il va y avoir, pardon, certainement euh, une pression. Alors, j'ai un petit peu peur que ce soit de la part quand même des entreprises, voyez, pour euh, pour aller travailler. C'est-à-dire en fait, pas de passe, pas de travail. J'ai un petit peu peur de ce point de vue-là parce que là, je le vois. Hein. Disgrâce, pareil. C'est-à-dire que les salariés les salariés risquent de tomber en disgrâce, encore une fois, s'ils n'ont pas le, le fameux passe. Bon. Alors, partager et affection. Affection, là, on a vraiment euh, les histoires de parents-enfants. Et partager, c'est-à-dire qu'en fait, l'histoire de passe, ça va être aussi partagé. Donc, ça va s'étendre, voilà. Malheureusement. Mais faites attention parce que euh, si certains parents seraient tentés, là, en ce qui concerne les enfants, les réactions risquent d'être beaucoup plus fortes. Hein. Là, les, les enfants vont très mal réagir, la fameuse piqûre. Là, vous l'avez ici. Hein. Bon. OK. Alors ça, c'est déjà son but. Hein. Donc, je vous ai déjà fait euh, la revue. Bon. Alors, on va voir un petit peu après euh, si ça va aller plus loin. En tout cas, il va, là, il va y aller à Franco. Moi, j'irai bien à partir euh, vraiment euh, du mois prochain. Hein. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'il va rajouter il va rajouter le truc avec les, les, les lieux publics. Alors, ceux qui sont pas encore dans la liste, on va dire. Et il va rajouter pour les enfants, les petits, cette foyer. Vous voyez, ils sont ici, les tout petits. Et il va rajouter certainement les choses par rapport au travail. Alors, est-ce qu'il peut encore nous faire autre chose Donc, je vais refaire un jeu parce que sinon, on va plus rien voir. Alors, je vais faire la, la pause. Voilà, donc j'ai rangé mes petites cartes. Et je continue avec le reste du paquet. Donc, est-ce qu'il y aurait éventuellement autre chose encore Il a plein de choses dans la tête, cet homme. Hein. Pour ça, il est très créatif. C est... Mais les psychopathes, eux, généralement, ils ont toujours plein d'idées. Hein. Ça, on ne peut pas dire qu'ils soient stupides. Hein. Enfin, il y en a certains, mais euh... malheureusement, il y en a aussi qui sont intelligents. Alors, l'orage. Ok. Ouais, ouais. bon. Alors, l'orage, oui. La tempête, bah ça, il veut la provoquer. Hein. Il veut provoquer vraiment le chaos en France, ici. Puisque, encore une fois, vous avez le temps. Pareil, hein, restriction de liberté, vous l'avez ici. Alors là, il y a des choses financières qui peuvent aussi intervenir, qui arrivent un peu plus lentement, mais c'est prévu. Et là, pareil, hein, le côté psychologique, là, on est perdu. Hein. Bon. On va remettre encore des cartes, sachant encore une fois que là, j'essaie de voir un peu ce qu'il a en tête. Ah, parce que connaître l'ennemi, c'est aussi important, évidemment. En tout cas, je suis contente d'avoir donné le conseil de faire des provisions il y a plus de six mois de ça. Puisque je crois qu'il y en a beaucoup qui ont suivi mon petit conseil. Et donc, du coup, ma foi, euh, si jamais ils en venaient euh, à nous exclure euh, de certains euh, supermarchés ou genre de choses, eh bien, vous ne seriez pas sans rien. Et puis, pensez bien, bien à vos, à vos animaux aussi. Hein. Voilà. Mais ça, je vous fais confiance. Vous avez encore un peu de temps. Hein. Ne vous inquiétez pas, ne, pas de panique. N'allez hein. pas chercher le papier de toilette, comme quelqu'un me l'a dit déjà. Enfin, bon. Pensez à l'eau aussi, hein, surtout de l'eau. Ouais, et pensez aussi, euh, ce qu'on a fait, nous, c'est que j'ai acheté une espèce de petit truc hein, qu'on utilise pour le camping-car pour faire euh, réchauffer des plats. Hein, parce que si on devait avoir un problème d'électricité aussi... Euh... Bon, voilà. Enfin bon, c'est des petits trucs comme ça, quoi. Alors, chez soi, ouais. Je... Ouais, oh là là, ouais, d'accord. Ouh, ouuh, ouais. Oh là là, bon... Bon, aimer la tempête, ouais, chez soi, bon ça sent le confinement, le confinement tout ça, hein ça sent le confinement, humilier, bon bah oui, donc nous retirer vraiment la liberté par le biais de l'humiliation, hein alors j'ai mis ici, j'ai marqué les règles, règles du jeu, donc, les règles ou les réglementations aussi, hein, peu, on peut sortir un peu de la carte. Donc, réglementation qui passerait par des contraintes, absence de liberté et surtout l'humiliation. Ça, cette carte-là, je la trouve importante, hein, c'est-à-dire toujours nous pointer du doigt en nous accusant de tous les maux. Alors, attirant et fermeté, il y, y a des choses financières ici, je ne sais pas trop encore quoi, donc on ira voir. Alors, se libérer d'eux et menacer, ben non, on ne pourra pas se libérer. Euh, en tout cas, euh, pas en l'état actuel des choses, puisque au contraire, ce que je vois, c'est qu'il y a plutôt, malheureusement, davantage de personnes qui risquent de, de se, de se, comment dire, de désespérer, d'être de, dans la, vraiment dans la, euh, la dépression, la solitude, l'isolement, parce qu'il va jouer aussi la carte de la menace. Et vous voyez qu'avec le miroir, il va y avoir beaucoup, beaucoup de confusion là des gens qui vont être de plus en plus perdus psychologiquement. Franchement, les personnes qui écoutent encore la radio et la télé, bon, je suis sûre que c'est pas vous, hein, mais euh, les autres devraient vraiment le faire parce que ça doit devenir insupportable. Et en plus, moi en hypnose, je sais très bien qu'on peut faire de l'hypnose conversationnelle en glissant de ci, de là euh, des allusions dans, les... dans, dans des mots qui ont l'air très innocents. Donc, ça veut dire que finalement, si vous ouvrez votre télé ou si vous écoutez la radio, il va certainement y avoir des suggestions que votre conscient ne pourra pas percevoir, mais que votre inconscient, lui, risque de prendre. Hein C'est très facile à faire. Hein il suffit d'avoir un certain rythme avec les mots. Euh, bon, voilà. Donc, euh, euh, je vais vous donner un exemple. Attendez, il faut que je réfléchisse, je vais mettre sur pause. Voilà, je vous donne un petit exemple. Alors, il n'est pas extra-extra, hein, mais bon, c'est pour vous montrer le principe. Par exemple, si vous lisez cette phrase, ou si vous entendez à la radio, par exemple, « Faites-vous plaisir, variez vos loisirs, le cinéma vous changera les idées. » Bon, une phrase toute innocente. Maintenant, je sais qu'en hypnose, j'avais appris que, par exemple, on change, en changeant d'intonation sur certains mots, ceux que j'ai soulignés, eh bien, vous aurez un message caché que vous pouvez découvrir ici, que je vais pas lire, hein phonétiquement bon et ben votre inconscient il va prendre ce qui est souligné et pas le reste hein simplement en changeant d'intonation sur certains mots très précisément donc on peut vous manipuler je voulais simplement vous le dire bon, Voilà. donc euh, petit cours d'hypnose de la part de madi on va revenir au sujet mais il me semblait important de, de vous le dire hein alors ça se fait par euh, oral mais ça se fait aussi visuellement dans les affiches publicitaires. Hein. C'est de la manipulation tout le temps, tout le temps. Bon. OK. Alors, euh, du coup, euh, on va regarder un peu les questions financières. Parce que ça, ça peut être intéressant. Je sens qu'il y a un truc, là. Le, pour le reste, vous avez compris. Hein. En fait, euh, ils vont essayer. Enfin, lui, ce qu'il veut faire plutôt, parce que j'ai n'ai pas assez ce là Il voudrait bien déclencher la tempête pour déclencher également un, un confinement ici. Il y, a, il y a ça. Et puis, encore une fois, euh, accentuer. Le, le côté euh, destruction psychologique. Bon, et puis continuer à nous humilier. Alors, au niveau des sous, qu'est-ce qui pourrait euh, arriver ici Alors, j'ai les questions de clé dans la serrure et les questions de feu vert. Donc, il y a quelque chose vraiment qui va être mis en place. Euh, alors, par rapport à la serrure, ça peut être une solution qui est trouvée. Donc pour nous attirer encore davantage, enfin bref, vers ce qu'il veut. Alors, bienveillant, d'accord. C'est penser aux questions de, loge de logement, ça, je ne sais pas pourquoi. Et homme qui donne un feu vert. Ah, il va y avoir des choses financières encore. Hein. Je ne peux pas mettre le doigt dessus encore. Euh, Qu'est-ce qu'il pourrait nous faire au niveau financier Attirant et fermeté. Bienveillant. Il va y avoir des questions financières. Alors, je ne sais pas exactement. Je vais réfléchir deux secondes. Alors, j'étais en train de réfléchir que si ça peut pas être les, les histoires d'allocation, là, euh, il y a des aides financières, puisqu'il y a quand même la, la carte de la bienveillance. Donc, il y a des aides financières qui, pour, qui pourront être, à mon avis, assujetties aussi aux personnes qui ont le passe ou pas. Enfin, il, y a, il va y avoir ça. Bon. Alors, on va essayer de voir euh, au niveau de la fameuse loi martiale. Je vais prendre le jeu Saga pour voir. Alors, est-ce qu'il va nous mettre en place aussi une fameuse loi martiale Alors. Alors, les questions de nourriture avec la mort, euh, ça me fait penser en fait aux pénuries. Hein. Bon. Donc, attention à ça. Alors, ensuite... Ou les questions de, de, de, de, comment dire, de, de nourriture qui peuvent entraîner des décès. Alors, euh, bon, je ne peux pas vous dire exactement. Je suis en train d'infléchir. Mais vous savez, dans la question euh, de destruction, euh, l'être humain euh, est extrêmement inventif, malheureusement, pour détruire son prochain. Alors... Euh... Ouais, ouais. ouais, la toile de l'araignée, d'accord le pipeau, la propagande. Il y a quand même des gens qui vont comprendre que c'est vraiment, c'est vraiment pour nous détruire. Là, il y a la clarification. Attention, les gens, ils comprennent que la dose, que ce soit la première, la deuxième ou la troisième, en général, c'est quand même un piège. Regardez la carte de la sagesse par rapport à la propagande. Il y a vraiment, vraiment un éveil. Alors, ça répond pas à ma question, je sais bien. Mais le jeu me dit quand même qu'il faut garder espoir parce que euh, on a de plus en plus de personnes qui comprennent ce qui se passe. Hein, vous avez vraiment ici euh, le pipeau, mais vous avez la sagesse. Donc, les gens, ils comprennent, là. Enfin. Pas tous, hein. Mais ils comprennent. Alors... Euh, du coup alors loi martiale ou pas j'aimerais bien avoir la réponse à la question pour l'instant ça sort pas j'y vais tout doucement ouais alors ici ouais on a de la bagarre hein. oui. bon bon ça c'est bien effectivement le la métamorphose éventuellement ça pensait à la métamorphose le crapaud je sais pas pourquoi mais ça fait possible aussi au poison et puis une, une grenouille ça, enfin un crapaud peu importe ça saute donc, ça saute, donc ça va loin, et donc c'est assez rapide. Et en fait, c'est bizarre, ça fait penser à, la, à, la, à des choses toxiques, euh, à de la bagarre, à des choses toxiques, et au passage d'un endroit, enfin, plutôt d'un état à un autre. Bon, pour moi, c'est ce qu'il veut mettre en place. Hein. Oui. Il veut la bagarre, ça c'est sûr. En fait, il veut pousser les, le peuple à bout. Bon, pour lui, ce serait vraiment le Saint Graal. Hein. Ouais, vous avez la sorcière ici. Ouais, c'est ça. Il veut provoquer un arrêt de tout, en fait. Un arrêt des choses, boum. Il veut que ça s'arrête. De façon à ce que, ben, ma foi, il n'y ait plus de contestation, il n'y ait plus rien. Et que le, les ténèbres puissent régner. Hein. C'est joliment dit, mais en fait, c'est un peu ça, hein. C'est vraiment ça. C'est le Saint Graal pour lui. Il y a ça. Et puis, d'une part et d'autre part, c'est toujours ce fameux vaccin qui est aussi vendu comme la seule solution, comme le miracle. Bon. Alors, est-ce que tu vas arriver à nous la mettre en place, cette loi martiale, Coco On va regarder. Est-ce que tu vas réussir Parce que ça, on a compris ton plan. Il va, en fait, nous... Euh, nous attaquer dans tous les domaines, hein, d'accord Donc les questions de nourriture, les questions d'argent, les questions de pression psychologique, la question des enfants, il va, il va tout essayer. Alors loi martiale. Ouais. Alors les deux têtes dans la maison. Bon. Je pas, j'ai n'ai pas sorti très souvent, cette carte-là. Ouais, ça fait penser à la dualité. Hein. Regardez, en fait, c'est vraiment la population qui est partagée en deux. Alors, ce n'est pas forcément des hommes et des femmes. Hein. C'est bon, plutôt les vaccinés, enfin, les, oh là, je fais attention à ce que je dis. C'est plutôt les vax, les non-vax, Ici qui risque de se taper dessus là vous l'avez ici ce qui conduirait à des questions de confinement par la suite ouais alors ça c'est quand on se fait mal quand même donc c'est aussi euh, euh, ben les blessures hein. les blessures les gens qui euh, s'attaquent à l'ombre alors dans ce sens là c'est plutôt le faux ennemi, en fait. C'est quand on va considérer que l'autre, c'est l'ennemi, alors que c'est qu'une ombre. Bon, bon, il y a les questions de dualité. Moi, je sors les questions de dualité. Mettre les gens les uns contre les autres. Voilà. Et puis, de euh, toute façon, la corruption, ici, qui va continuer. Alors, ici, on a quand même le désert, avec les rochers, le loup. La reine, qui est maléfique. Ici, attendez, j'ai poussé les cartes. Donc ça, c'est la Ursula, ça. En plus, elle lui ressemble un peu, je trouve. Qui est très très mauvaise. Qui va intervenir. Alors, il y a vraiment le projet. Alors, la femme enceinte, c'est aussi le projet. Hein. C'est en gestation. Donc, c'est dans les neuf mois. Comme ça, ça vous donne une datation. Ouais, c'est vraiment un projet de mettre le faux aux poudres. Hein. C'est sûr, hein. Ils veulent la guerre. Mais d'un autre côté, le fameux Pinocchio, comme dit Margot, euh, donc vous savez qui c'est aussi, c'est Caligula, il va partir. Parce qu'il va y avoir des choses qui vont être mises en lumière. Mais Moi, je vous ai dit toujours hein, qu'il allait partir. Mais en, il part en courant même. Donc ça ne va pas bien se passer pour lui. Et en fait, les gens vont comprendre que tout ça, c'est du fake. Il n'y a pas de menace. Hein, vous voyez, la menace, elle est transparente. On fait peur aux gens. Mais il y a la lumière qui arrive. Hein. Et là, on va comprendre aussi que ce qui est à l'intérieur de la fiole, c'est mortel. Bon. Donc là, euh, bah, ça ne bouge pas. Alors, c'est curieux parce qu'ils veulent la guerre. Mais c'est marrant parce que moi, je n'ai pas sorti de loi martiale quand même. Je ne l'ai pas sorti. Donc ça ne se fera pas. Par contre, le feu, ils veulent la guerre, ouais. Donc, il va y avoir euh, effectivement des affrontements. Mais c'est curieux, je ne vois pas arriver à mettre la loi martiale en place. Bon. Tant mieux, hein. On va demander avec le pendule. Alors, il paraît, il faut que je le tienne plus bas. Excusez-moi, je suis néophyte en la matière. Hein. Alors, euh, oui, alors pas de remarques, s'il vous plaît, sur mon bracelet que j'ai reçu pour mon anniversaire. J'adore les serpents. J'aime oui enfin bon j'aime bien les serpents c'est comme ça je suis spéciale je sais mais j'aime bien puis en plus c'est mon signe astrologique en Chine voilà c'est signe de sagesse donc surtout me dites pas que je suis du mauvais côté de l'ombre du, du mal ou quoi que ce soit hein. pas du tout je trouve qu'il est très beau ce bracelet voilà bon <rire> donc au petit clin d'œil parce que je vous connais n'est-ce pas voilà m'a dit signe du serpent bon ok alors euh... Est-ce qu'on va avoir une loi martiale en France Attendez, j'ai poussé un peu ma main, parce que c'est en gros plan, c'est pas très joli. Alors, petit pendule, réponds-moi. Est-ce qu'on va avoir une loi martiale en France Je parle pas de violence, je parle de vraiment de loi martiale. Oui, bon, il oscille un peu, il réfléchit. Hein. De temps en temps, mon pendule, il a besoin de réfléchir. Alors, j'ai... Demander encore un peu, pousser un peu ma main. Alors est-ce qu'on va avoir une loi martiale en France? Réponds-moi s'il te plaît. Accentue encore un peu. Il dit non, il dit oui. Ça reste plutôt vers le nom quand même hein. attendez je vais me remettre euh, bien non apparemment non je crois qu'il va il va pas y arriver d'une façon ou d'une autre euh, je peux pas vous dire exactement pourquoi mais il va pas y arriver bon euh, dernier tirage on va regarder avec le béline j'ai un, une méthode à côté de moi c'est le tirage dans les 2-3 euh, mois. Voilà. Donc, on va faire ce tirage-là. Voir un peu la situation euh, qui va évoluer. Quoi qu'en astrologie, je vous l'ai quand même un peu dite. Hein, mais bon, c'est pas grave. On va faire avec les cartes. Puis après, je m'arrêterai. Alors, situation. Donc, c'est en fait, c'est sujet, réalité, évolution. Donc, on va voir si on retrouve... Donc, on devrait retrouver la problématique, la situation actuelle et l'évolution. En gros, c'est ça, en fait. Alors, l'homme, l'ennemi. Oui, bon, d'accord. Effectivement, l'homme, l'ennemi l'héritage. Ouais, Donc, il continue, en fait, euh, euh, à être contre nous. Hein. C'est lui, ça, c'est Caligula. Euh, réalité, les passions, oui. Les pourparlers, donc oui, c'est les cartes de Mars. Donc, euh, la sagesse, oui. Mais bon, vous voyez, les Français, en fait, ils sont pas bêtes. Hein. Donc euh, oui, ça s'échauffe, mais ça reste quand même sage. Hein. La fortune et l'appui. Bon, c'est pas si mal. Allez. Il est pas mal ce, le Béline. Moi, je, je trouve que franchement, bon, il ne donne pas énormément de détails, c'est vrai. Mais par contre, euh, il est très percutant. Alors, donc ici, le sujet, bah, c'est lui. Donc, c'est Caligula, on est d'accord. Hein. C'est notre ennemi. Ou alors, il nous considère comme des ennemis. Et il veut continuer, encore une fois, à aller dans ce sens-là. Donc ça veut dire aussi que si on, on sort un petit peu de la carte et si on voit les histoires de parchemin ici, on sait la loi, donc il va se servir de tout ce qu'il veut, de tout ce qu'il peut, parce que le temps, le temps est contre lui. Donc il va se servir des lois pour continuer à nous en, comme il l'a dit, quoi, en tout cas, à mener la lutte contre nous. Et il y a, la, il y a le serpent, mais celui-là, il n'est pas gentil. Hein. Bon, bah c'est lui le serpent. Donc il va continuer, on est d'accord. Et en plus, c'est Jupiter, donc euh, il va se servir aussi des questions financières dans cette histoire. Alors, la réalité, c'est que effectivement là, il y a plein de discussions, euh, les gens s'enflamment. Hein. En plus, vous avez le coq gaulois ici, les discussions, les enfin bref, les gens qui se regroupent. Hein. Vous avez ici vraiment des réunions, des associations, etc. etc. Ça, c'est ce que j'ai vu en astrologie, ça se met en place parce que c'est placé sous le signe de la sagesse. Donc, il y a des les gens... Enfin, alors quand je dis les gens, c'est les Français, hein, c'est donc le, le peuple français, va se regrouper, va faire preuve de solidarité pour trouver des solutions, mais des solutions vraiment intelligentes. Alors, comment ça va évoluer ben, On va encore avoir euh, des annonces, des annonces qui vont provoquer quand même euh, l'infortune, ma foi, c'est la pauvreté, et puis le fait que on va devoir vraiment euh, être privé de plein de choses, hein. Vous voyez la, la mendiante ici, euh, qui est pieds nus. Donc, c'est la précarité. Saturne, on manque des privations. C'est les privations. Vous voyez elle tend la main, elle demande. Bon. Mais il y a un appui. Il y a bien quelqu'un qui va arriver. Alors, je vous parle pas des élections. Hein. Moi, je n'y crois pas. De toute façon, c'est tous les mêmes les élections. Donc euh, Bon. Même s'il y en a un ou deux qui ont l'air quand même très bien, j'ai pas confiance dans les politiques. Moi, bon, ils sont prisonniers des systèmes. Hein. Bon. Donc je ne crois pas que ce sera euh, l'appui, c'est quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un d'autre. Si on fait en diagonale, on peut, hein, on peut faire ce qu'on veut, en fait. Hein. Ben cet homme-là, alors là, par, par là, c'est Caligula, mais par contre, si on le met en diagonale, il y en a un autre. Il y en a un autre qui est combatif. Marc-Jupiter, c'est la justice. Hein, les, deux, les deux planètes ensemble, c'est le sens de la justice. Donc il y en a un qui va qui va apporter de la combativité, qui va rejoindre éventuellement un groupe de personnes qui existent déjà ici. Et voyez qu'avec la sagesse, eh bien, il va aller aider. Euh, donc dans les, les dans la situation d'infortune, il va venir aider euh, le peuple français. Donc ça, c'est la fin. Donc c'est l'évolution. Alors, je vous ai dit, hein, c'est dans les... Euh... Le Béline me dit que c'est dans les deux à trois mois. Oui, moi, j'ai toujours dit que, en fait, euh, le tournant majeur serait sur l'été, mais euh, que ça va fortement bouger sur le printemps. On est d'accord. Hein. C'est vraiment là, quoi. On, on, y, on y arrive. Hein. Alors, on va, on va reprendre un peu par là. Parce que, de toute façon, là, on sait ce qu'il veut. Donc, euh, bon. Voilà, élévation. Et bataille quand même. Hein. Bataille quand même. Mais pas loi martiale. Franchement, euh... Ça sera limite, hein. mais je pense pas. Et puis, succès. Mais bon, ça va mettre du temps. Vous dire, regardez, avec le 6, en plus, on arrive vers l'été. Et là, éventuellement, 3, 7, 3 mois 7 mois. Bon, ben bah, voilà, on retrouve encore la période de printemps, la période de, de l'été. Hein. C'est par là. Et pour moi, sur l'été, ça va s'améliorer, mais on sera pas encore tiré d'affaires. Hein. Parce que, bah tiens, on va dire, on va demander pourquoi. Alors, il y aura la paix. Bon, ça, c'est bien. Est-ce qu'on va avoir des, des destructions, pardon Ouais, on va avoir un gros blocage, hein. un gros, gros blocage. Donc, euh, les choses ne vont plus fonctionner à tous les niveaux. Ouais, et donc, il faudra euh, re, recréer des choses. Je vais essayer d'en savoir un peu plus par là. Ouais, alors, attention à l'argent. Hein. Ouais. Ah, C'est le, le côté économique, ça. Mercure, hein. bon... Pays économique à l'arrêt. Enfin bref, à l'arrêt. Voilà. Bon, j'ai sorti beaucoup de, beaucoup de cartes. Donc euh, faites vos petites provisions, écoutez mes conseils. Et puis, euh, et surtout, surtout, la plus importante, c'est ça. C'est les groupements. Et ça, c'est ce que j'ai vu aussi en astrologie. C'est les groupements, les gens qui vont se, se, re, se relier les uns aux autres pour combattre, mais toujours dans, dans les histoires de sagesse. C'est comme ça vraiment qu'on va y arriver, quoi. Bon, bah merci encore de votre fidélité et puis euh, à bientôt pour une autre vidéo. Au revoir.